Oui, bonjour, nous allons vous parler de la vie étudiante à présent et des associations. Donc, je suis Bettina Stéphane, responsable de la vie étudiante à l'UTBM et je suis accompagnée de Jeanne. Donc, Jeanne, quel est ton rôle dans les associations Alors moi je suis chargée de la communication de l'association des étudiantes de l'UTBM. Donc je gère tout ce qui est compte Insta et page Facebook de cette association-là. Voilà. Et sinon, je suis en deuxième année de tronc commun à l'UTBM. Et je suis accompagnée également de Adrien. Donc Adrien, tu qui, qui peux nous rappeler tes fonctions au sein de, que, des associations, l'UTBM en général Au sein des associations, je suis responsable de la relation entre les bureaux étudiants et je suis également vice-président étudiant d'un de, du, des deux conseils de l'UTBM. Et tu es également étudiant alternant. C'est ça, en alternance à l'UTBM en dernière année. Très bien, donc je vous propose de revenir un petit peu sur le fonctionnement associatif à l'UTBM et donc euh, vous allez représenter l'association des étudiants. Donc peut-être expliquer ce que c'est que l'association des étudiants et puis euh, comment elle est organisée et puis quelles sont les activités qui sont proposées par l'UTBM. Okay. Donc Jeanne, si tu veux commencer. Donc euh, l'association des étudiants, euh, elle va gérer euh, tout ce qui est euh, bah, vie étudiante, vie culturelle euh, pour les étudiants de l'UTBM donc déjà, elle va gérer une soixantaine de clubs, il me semble, donc, euh, ouais. où il bah, y a plein de loisirs donc, euh, qui vont euh, du dessin, de la photographie, du prototypage de fusées, etc. Et aussi, on va organiser des grandes activités, donc par exemple l'intégration et des grosses soirées, etc. Voilà, en tout, il y a une, une dizaine de grandes activités qui rythment en fait, toute, toute la vie à l'UTBM, toute la vie étudiante. Donc il euh, y a, comme je disais, l'intégration ouais. en septembre, il y a un festival international de musique universitaire, plutôt vers mai. Il y a le festival, un festival qui nous permet de créer des films également, des courts-métrages. Et encore plein d'autres que vous aurez l'occasion de découvrir avec nous à l'UTBM. Combien d'étudiants font partie de l'association des étudiants on est, on est nombreux. À, à vous impliquer au sein de cette a... association est, On est extrêmement nombreux. On est... Rien que dans le bureau donc de l'association des étudiants, on doit être une, une bonne vingtaine. Mmh. Et avec les autres associations, tous les clubs, je pense il y a une, environ 100-150 étudiants qui, tous les semestres, s'engagent dans la vie associative. Donc ces étudiants s'engagent dans la vie associative pour la communauté étudiante. Donc à, à, à l'UTBM, on a 3000 étudiants, dont environ combien de cotisants alors, en cotisant, je pense qu'on doit être à environ 1 000 ouais, ouais. cotisants au sein de oui. l'association des étudiants. Tous les semestres. Ouais. Et donc, les avantages de, de cotiser à l'association des étudiants que... donc Déjà, c'est une cotisation qui est pas très chère, enfin qui est accessible. C'est 20 euros le semestre ou, ou 35 euros l'année. Et ça va permettre déjà de faire partie d'un club ou de créer un club si on n'a pas des clubs qui nous font envie. Et on peut aussi... Euh, aller se restaurer sur les lieux de vie, donc acheter des sandwiches et euh, de la nourriture euh, et acheter de la nourriture euh, bah, sur les lieux de vie, donc sur les trois campus. Et euh, sinon, euh, participer à l'intégration, participer à tous les événements organisés par l'association de, des étudiants du de TBM. D'accord, donc il y a les différentes activités qui sont proposées effectivement. Et puis je crois qu'il y a du prêt de matériel aussi Oui c'est vrai, on peut, on peut prêter une tablette graphique ou un appareil raclette par exemple. Et on peut aussi utiliser les laveries de l'association pour laver son linge, puisque dans un appart étudiant on n'a pas forcément tout ça à disposition. Alors l'association des étudiantes, est-ce qu'elle est présente uniquement sur le campus de Sévenant ou est-ce qu'elle est présente sur les trois campus eh bien, heureusement, elle est présente sur les trois campus, donc Belfort, Sévenant et Montbéliard, donc dans les lieux de vie qui ont été présentés plus tôt dans le, dans la, dans les, dans le live. Euh, elle est présente... Euh donc ah, les lieux de vie, pour rappel, à noms, c'est la MDE, la Maison des étudiants. Mm -hmm. Et à Belfort, c'est le fameux foyer. C'est ça. Voilà, qui est où, euh, dans lequel se passent de nombreuses soirées, de nombreuses mm -hmm. activités. Et à Montbéliard, c'est la gommette. Oui, ça. Donc euh, la, la salle dans laquelle peuvent se retrouver les étudiants. Euh, on va parler un petit peu des, des, des anecdotes que vous avez pu euh, vivre au sein de, de cette association des étudiants. Quel est votre, euh, votre meilleur souvenir de, Voilà. Bah. Personnellement, mon meilleur souvenir, c'est cette année pendant le festival international de musique universitaire. On a, avec des amis, on a organisé l'Aqua Clash. Donc en gros, on avait une cible avec une photo, un pistolet à eau, et le but c'était d'aller arroser la bonne personne et d'être le dernier à ne, à ne pas être arrosé finalement. Moi, ouais, c'était cette année aussi pendant l'intégration en septembre, euh, la soirée d'accueil. Donc avec tous mes amis, on a pu bah, aller à cette grande soirée où il y avait euh, bah, des copains à nous euh, qui jouaient sur scène euh, et qui mixaient. Et c'était vraiment un très très beau souvenir. D'accord. Et puis, qu'est-ce euh, qu'il y a des compétences que vous avez pu acquérir qu Qu'est-ce qu que ça vous a apporté finalement de vous impliquer dans, dans cet assaut Je pense qu'on est nombreux à avoir déjà développé nos compétences en communication. Mm -hmm. en fait, c'est super important dans toutes les assauts de bien communiquer, euh, définir clairement le, les objectifs des projets. Et donc, ouais, je pense la capacité principale, ça a été la communication de mon côté. Moi, je suis d'accord. Et aussi, bah, prendre de l'assurance et pouvoir euh, apporter ses idées et expliquer euh, ses choix avec d'autres étudiants, etc. Pour essayer de les convaincre, ouais, ça être pas mal. Alors effectivement, hein, l'établissement valorise hein, et encourage euh, mmh. les étudiants à s'impliquer au sein des associations. On a de nombreuses, de nombreuses procédures pour permettre de, de, de reconnaître cet engagement associatif, dont le statut responsable associatif qui permet effectivement d'aménager son emploi du temps éventuellement, euh, le, qui est mentionné sur le supplément au diplôme, euh, qui permet de changer le groupe TD, TP, enfin vraiment, voilà, qui permet de dégager du temps pour s'engager à côté. Donc, c'est le statut responsable associatif. Il existe également le statut étudiant élu. Effectivement, Adrien, tu peux en parler puisque toi, en tant Exactement. que sur ton poste d'élu au Cévu, tu as pu en bénéficier Oui, euh, assez souvent même. En fait, euh, on a deux conseils à l'UTBM et euh, tous les trois mois à peu près, on se rejoint pour euh, réaliser ce conseil. Et donc, ça m'est arrivé d'avoir parfois cours en même temps et donc de pouvoir euh, aller au conseil de manière euh, optimale et donc réaliser mes, mes engagements d'élu et euh, être présent finalement. Très bien. Il existe aussi le statut étudiant sportif, mais on va en parler tout à l'heure avec le bureau des sports, le statut étudiant salarié, le statut étudiant entrepreneur. Euh, je vous propose de, de répondre alors à vos questions. On va, euh, alors, Tom nous pose la question, la LV2 est-elle obligatoire alors, l'intégration... Alors, je vais reprendre les, les questions qui ont trait à l'associatif. Alors, Axel nous pose la question, est-ce que l'intégration se fait uniquement avec les étudiants de l'UTBM ou se fait-elle avec les étudiants des autres UT Alors, la grande activité de l'intégration se fait uniquement entre étudiants de l'UTBM, mais tout au long de, de l'année, en fait, on a d'autres événements pour rencontrer les, les autres UT. Donc on a le tributé et le festivuté. Le festivité c'est un festival de musique avec les autres étudiants des, des universités de technologie. Alors, une, une question pour toi encore, Adrien, puisque ça, ça concerne les étudiants en alternance. Est-ce qu'on peut s'engager dans l'association malgré le fait d'être en alternance C'est une bonne question parce qu'effectivement, votre emploi du temps est vraiment euh, particulier. <rire> particulier. Alors, est-ce que, ben bah, oui, Déjà, puisque en euh, es, tu en es la, la preuve. Présent ici euh, Oui, c'est possible. Je ne vais pas dire que c'est facile parce qu'il faut, faut savoir jongler entre les cours, l'entreprise, l'association. Mais c'est réalisable en s'organisant bien et en s'investissant. Ouais, ouais, en, en, en en fait, on est récompensé euh, aussi bien comme on disait personnellement que même de voir les personnes heureuses en face. Donc ça donne la motivation de, de toujours faire plus. Très bien. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter Un message à passer à nos étudiants qui se disent ben, « je vais peut-être être sur, euh, sur Belfort, Sevenant ou Montbéliard euh, » qui ont peut-être des a priori par rapport à la vie étudiante. Et puis euh, non, il faut savoir que la vie étudiante est hyper riche dans, à l'UTBM et qu'il se passe effectivement euh, beaucoup d'activités. J'aurais deux conseils à leur donner. Le premier, c'est bah, si vous avez des questions, ne pas hésiter à les poser euh aux étudiants, ils seront toujours une joie de vous répondre. Et euh, le deuxième, plus côté associatif, engagez-vous dans, dans l'associatif, vous avez tout à gagner. Tout à fait. Oui. Très bien résumé. Ben, C'est parfait, on va, on va vous proposer de, de voir une petite vidéo sur le week-end d'intégration et puis euh, on vous rejoint tout de suite après avec le BDS. Oui.